Et salut tout le monde, c'est l'Halloween, donc on se retrouve sur le serveur Rina Ork, voilà. que voilà. Donc là c'est en train de charger, c'est pas coupé normalement, mais c'est en train de se charger. Donc là je vais juste vous présenter un vite fait, C'est, ça va tourner en plusieurs épisodes. Donc il y a présentation, après il y aura des séries Bed Wars, des, euh, des, des saisons Bed Wars. Enfin, genre, ce sera une série Bedwars épisode 1, série Skywars épisode 1, série Parkour épisode 1. Donc, voilà. Donc, euh, j'espère que ça vous a rappelé. Allez, ciao Non, je... C'était... pas marrant. Donc, là, il y a la... le postier, ici. Donc, euh, ce qui nous réserve à avoir les récompenses du quotidien, si vous avez dégradé tout ça. Là, on est pas mal, on doit être mille, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est Hypixel en meilleur et en français. Parce là, il n'y a presque que des Français. Là, il y a les Voilà. Euh, donc là, c'est la boutique. Euh, de, du lien de boutique. Ça, c'est le lien de forum. Et ça, c'est les titres. Donc là, il y a le PvP Box, Parcours, PvP Arena, deuxième saison. survise Skybob qui est populaire, le Bedwars qui est populaire, le skywars qui est nouveau et populaire, le. Action saison 3: le murder, le warfare et le prison. Donc euh, il y a aussi ça. ça c'est tout le menu. Donc si vous faites clic gauche, c'est pour rejoindre le lobby. clic droit, regardez, clic droit, pam. C'est ce qu'il y aura au lobby. Donc là, on pourra un mode solo et mode team. Donc il y a pour changer de lobby et pour garder. Vous voyez là devant moi, vous voyez des joueurs et poum, il n'y a plus de joueurs. Comme si vous étiez perso. Voilà. C'est ce qu'on d'amis qui fait le décurler. Pa, pa, pa. Non, je remets. Donc voilà. Donc c'était l'Halloween. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Car grâce à vous, si vous partagez cette vidéo, j'aurai le grade, peut-être youtubeur. Je pense l'avoir. Donc merci. Allez, ciao. C'était l'Halloween. Peace.